Allez, on lance l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit GLG part en live du mercredi. <rire> bon, Certains l'auront vu sur GLG Review. La semaine est chargé et ça c'est je vous ai fait une liste des choses éventuellement abordées sur les jeux. ça c'est les reviews qui sont déjà planifiés et ça c'est les reviews à venir <rire> pour vous donner une idée de comment <rire> comment c'est chargé on pourra également parler éventuellement si ça vous intéresse de la nouvelle montre siga design que j'ai reçu en forme de globe terrestre et tout un projet Indiegogo de dingue j'ai le Nubia Red magic j'ai fini aujourd'hui les petits micros Synco P1T avec petits modificateurs de bois intégrés et tout voilà on peut parler de tout ça voilà et comme je le dis dans le titre quand on n'a pas d'idée est-ce qu'on fait une fac <rire> Un peu comme les, les youtubeurs Je suis youtubeur de base. Ça veut dire que quand j'ai pas d'idée, que j'ai pas de sujet, mais qu'il faut quand même que je fasse une vidéo, et eh ben, je fais une, une fac. Voilà. Bon après, à nous, j'étais que Certains ont compris la blague, c'est que on faisait des facs bien avant euh, qu'on ait rien à dire. <rire> mais, mais, mais voilà, bien avant qu'on ait rien à dire. Mais là, bon, le fait que que je savais pas trop quoi mettre. En fait, j'avais eu plein de, de flash de génie dans la semaine pour vous faire des sujets. Oh incroyable et improbable, et puis j'ai oublié. <rire> j'ai oublié. Faut que je les note. Faut absolument que je note, parce qu'après... Et là, c'est arrivé, ben, là, lundi, mardi, ce si temps-on vu, il y a une vidéo aujourd'hui. Demain, il n'y en a pas, mais il y a eu la, la vidéo vendredi. Puis, il y a encore une vidéo dimanche. Puis, après, il y aura une vidéo mardi. Enfin, voilà. Déjà, tout ça s'est planifié pour la semaine... Et euh, certainement le mois de mars. Donc, je me suis dit, oh là, on ne va pas se prendre la tête à essayer de trouver un sujet racoleur. Est-ce qu'on pourrait pas faire un sujet euh, quand tu pas, su pas de sujet Tu fais une fac. Et donc, du coup et pour le coup, c'est vous qui ferez un peu le, le live. Et plus il y aura de sujets, bah c'est vous qui déciderez un petit peu des sujets que vous voulez évoquer. Et puis bah voilà, vous me posez vos questions, vos remarques, vos suggestions. Moi, j'interagis avec vous et tout va bien. Alors, je comprends pas pourquoi il y a toujours marqué un alors que j'ai déjà eu quatre commentaires. Donc, à mon avis, vous êtes beaucoup plus que ça. Donc, encore une fois, on redit bonjour à Erod, C'est la première fois sur le chat. On a fait une petite pointe d'abonnés, on est à 311. On était à 308 dimanche, je crois. 307, 308 dimanche. Donc là, 311. C'est-à-dire qu'on a fait une petite, une petite poussée d'acné, d'abonnés. Euh, non, mais on faisait la remarque la dernière fois. Est-ce que je mets le live sur GLG Vidéo Et le fait bah, de meubler un peu GLG Vidéo en disant « Ça se passe sur euh, Twitch. » Je pense que beaucoup se sont dit, quand même, <rire> « On va y aller et on va au moins le follower. » Puisque ça permet de passer un moment entre nous. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment qui est encore... Je trouve relativement confidentiel c'est à dire qu'il n'y a pas trop de monde c'est là pour l'instant on est twitch je me dis on est un et un, un c'est bien pourquoi il est toujours à un euh, ce bourrico là je voir attends si je rafraîchis comme ça le truc là que ça va toujours mettre un ou ça mettra euh, plein là tenez bon ok non non un en moyenne d'accord donc ça marche bien leur truc <rire> donc tout va bien ça marche bien voilà donc bonjour à sébastien également bonjour à domi Bonjour à Cyril, bonjour à Fred, bonjour à Bertrand, bonjour à Zapi, Zapi Zappi. Ah voilà, 10. Il petite, euh, petite mise... <rire> y a eu une petite mise à jour de, de Twitch. D'un coup, c'est putain, mais euh, c'est bon. <rire> c'est bon, la blague, ça va, on a compris. un, euh, un c'est bien, mais deux c'est mieux, et trois euh, on verra. Bon, je regarde parce que j'ai plein de, plein de modifications, plein de trucs. Ouais. Euh... C'est vrai voilà. Moi je vois 10. Ouais, moi aussi. Euh, moi aussi je vois 10. Non, mais sur mon... Euh, sur mon Twitch à moi, il y avait bien marqué 1 encore. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il a voulu. Il faut que je redémarre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas je redémarre. Il y a un peu à la, à la Hamas, là. À la Hamas. Oui. C'est du sud. Euh, à cause de... Faites-le 1. Faites-le 1. Des seigneurs des anneaux, des annales, euh, mais Shadow n'est pas là. Shadow n'est pas là, en effet. Notre modérateur, alors je n'ai aucune idée comment mettre euh, point d'exclamation. Il y a plein de points d'exclamation. J'en plus le croire que c'est JTG. Fais voir si on fait comme ça s'il si se passe quelque chose. N'hésite pas à passer sur le blog. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs comme ça. Je crois qu'il y a peut-être. Il y a Tipeee aussi. Euh, tu vois euh, là mais en 4G, <rire> je suis de, okay, Il est là, il est là. Tout va bien. Oui, je vais chercher les commandes. Un petit tipi façon euh, requis, c'est ça. Et chercher, chercher les commandes d'avoir comment ça marchait. Je, je découvre mon propre chat de moi-même. Voilà. Euh, alors, euh, il dort, il ne dort pas. Il est en 4G C'est pour faire un tintin, ah, un tintin, allez bien. Et Rain Tintin, Tintin, c'était mieux. Ça faisait plus, tu vois. Parce que un Tintin, bon, ceux qui n'ont pas connu euh, la chance aux chansons, n'ont pas connu. Mais Rain R1 et Tintin, là, peut-être, euh, nos amis des bêtes ont peut-être euh, plus euh, revenu au créneau. Sub, ah <rire> Il y en a plein. Il y a, alors, il y a Tipeee. Ouais, il manque peut-être un. Il manque un. Euh, un Tipeee, t'as mis que deux. Hein D'accord. Moi c'était le mien, ok, Tipeee et petit sub. Là je suis en 5G. Ouh la classe bon, là, Je suis en wifi, je suis à la maison en même temps, voilà. Donc pour ce petit live où on est dit, 10... ah voilà bien on est plus que ça. On est plus que ça, voilà. Donc on peut pas, on peut pas, euh, ce que vous voulez. Ah, ce que vous voulez, c'est libre antenne aujourd'hui. Euh, quel sujet vous voulez aborder Pas de politique, pas de politique, pas de religion, pas de cul. <rire> <C 'est> pour <rire> faut, faut être sûr de pas avoir de problème. Mais voilà. Euh, si ça vous intéresse, je parlerai aujourd'hui de la montre SIGA Design, c'est un, un projet indigogo de... Alors, le pro, alors certains ont compris, hein, j'ai reçu un commentaire à l'info disant « Ouais, euh, t'annonces que plein de trucs en fait, ça vient pas ». Alors malheureusement, <rire> moi, on m'écrit, on me dit « on va t'envoyer ça euh, », je vous dis « on va m'envoyer ça ». Après on me l'envoie, c'est bien, on me l'envoie pas, euh, tant pis, hein, c'est la vie. Ou alors on me dit qu'on me l'envoie au mois de décembre et je le reçois au mois de février, bah, c'est la vie aussi Je veux dire, je n'attendais plus Je pensais que la meuf allait disparu... Pareil, la meuf de Novo, là, qui avait le 12 en 1, je lui ai fait un mail, pas de nouvelles, euh, J'ai vu que euh, Amazing Mac euh, avait fait la review, donc lui il a dû euh, bien. Et voilà. Et là elle m'a écrit euh, cette semaine, ouais, c'est bon, euh, c'est bon, <rire> c'est bon, c'est bon Coco, on y va. Et cette montre siga Design, qui est une montre qui a gagné, euh, qui a gagné plein de prix. Elle a gagné le prix IFA machin. Elle est sur un projet Indiegogo. Design mécanique watch, U series, Blue Planet. Enfin bon, c'est un. C'est un sacré. Et puis regarde, je vais voir un peu, je vais voir un peu, je vais voir un peu le livre, regarde. T ouvres le livre comme ça. Donc là, t'as la planète. Là, bon, comme quoi on est foutu. Hein, t'as un petit résumé, comme quoi, ben, ben, voilà. De toute façon, ça y est, hein, on a dépassé la date. Tout est périmé, quoi. Là, euh, un petit truc d'artiste. Bon, là, il y avait la montre et tout. Je ferai voir ça tout à l'heure. Là, donc là, il y avait tout l'épaisseur de la montre. Et puis là, il explique le système mécanique. Que le tour extérieur, c'est les heures. Les tours du milieu. C'est les minutes, donc ça monte, ça tourne un peu comme une montre Seven Friday. Donc là, c'est comment assembler la montre et tout. Puis après, bah, t'as une carte de garantie, et tout. Enfin, un, un, tr un très, un très bel objet. Au-delà, alors je sais pas. J'ai regardé. Alors, en fait, comme elle est pas encore disponible la montre, ni sur euh, nulle part. Voilà. Moi, le lien qui m'ont envoyé siga euh, Design, elle est pas disponible. Je sais pas combien va valoir leur euh, leur plaisanterie là. Mais voilà. Et ça, en fait, ça reprend le calendrier de la montre. Donc en fait, sur la, la, la couronne extérieure, on a les heures. Donc bon, un peu comme là, on reprend, envoyé de 1 à 12 donc là, celle-là, elle est fixe, donc par exemple, bon, c'est facile de voir que si on est là, c'est vers 10h là, c'est 9h, là, t'as pas besoin de regarder des chiffres mais c'est la couronne intérieure, elle tourne et du coup, les minutes, elles s'ajustent Toi, vois, comme c'est 10h10, et après, quand c'est 10h11 en fait, la couronne du milieu, elle tourne et le globe, il tourne pour, un, pour indiquer les heures c'est ouf c'est ouf, c'est ouf comme système mécanique puisque, bon, j'en ai j'ai quelques montres déjà En <rire> vouloir me la péter mais euh, des montres comme ça tu n'en as jamais... Attends, comme ça. Rien. Je ne sais pas si on va voir. As le reflet là, bravo. Attends, je vais éteindre ça. Hein. Pour que tu puisses bien voir. Attends. Tu vois Et le globe tourne. Et là, on est bien... Euh... On est bien à 10 heures... On y voit qu'à 10 10... 11, ah non, 5, on est entre 5 et 10, donc ça doit être vers 8. Ah, c'est ça, oui. il est 22h09, c'est ça. C'est un peu compliqué à prendre en main avec un système mécanique de dingo et tout. Très enfin, très belle euh, boîtier en titane et tout. Enfin bon, vous voyez un peu le genre de, le genre de montre. Ah, elle est incroyable. J'ai mis pas mal de photos sur Instagram, hein, si y en a qui veulent aller voir. J'ai mis surtout en story, mais. Euh... Voilà, c'est juste une montre incroyable. Alors je rappelle, Silvia Design à la base, il fabriquait les marques pour les montres automatiques pour Xiaomi. Puis après, on s'est vite rendu compte en fait, c'était Xiaomi qui avait l'assurance d'une marque qui n'était pas trop connue. Et après, bah, Siga Design a complètement vie complètement de sa propre vie de lui tout seul. Je ne suis même pas sûr qu'il soit encore affilié à Xiaomi, mais c'est un peu toi comme Sharp. Shark, au début, c'est tu sais, oui, un peu Xiaomi, puis après, ils sont complètement partis de leur côté, puis après, bah, en fait ça marchait pas. Donc, ils sont revenus vers Xiaomi pour essayer d'avoir un peu plus de puissance de frappe, parce que euh, le dernier qu'on avait eu, je crois, c'était pas, pas terrible, terrible. Voilà. Euh... Je reviens une fois rentré d'ici 15-20 minutes. Ouh, on sait pas si on sera encore là, je ne sais pas si on va t'attendre. Hein. <rire> bien un ou deux qui doivent réfléchir, et la vie pam pam envie de pipi. Ok, c'est beau, papa. Salut, Greg. Bonjour, cool, fab. <rire> cool oui, c'est vrai que cette montre elle est assez euh... est, est étonnante. Dans le alors, au début, dans le principe, je trouvais ça un peu chelou, mais je sais pas si vous voyez. Mais le globe, regardez, le globe il est bien en 3D, c'est à dire qu'il vraiment un demi, une demi sphère qui est dedans. Et euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a vu tourner un petit peu. On le voit tourner un petit peu et tout. C'est assez déroutant, mais en même temps, comme les montres Seven Friday, les Seven Friday, ça a toujours été des mécaniques... Euh, je crois que c'est du Miyota. Euh, je ne sais plus ce que c'était qu'il y avait dedans. Mais ils ont toujours eu un, un système un peu particulier pour lire l'heure. Et là, je pense qu'ils en sont fortement inspirés, mais... Euh... Je trouve que voilà, je trouve ça étonnant avec le globe et tout, alors après elle a gagné plein de montres. En plus, c'est une vidéo rémunérée, parce que il m'avait écrit en me disant Ah, vous voulez la tester la montre et tout je... et Moi. Et au début, je regarde, je vous avais pas une fois non, il me voulait en avoir une nouvelle montre ici, mais... Et c'est vrai que Design, ils ont des montres squelettes qui me plaisaient beaucoup. Ah tu sais, tu vois. Il me dit, vous voulez pas tester notre nouvelle montre Je dit bah faites voir le... le design. Puis on va m'envoyer le design. Je fais... Puis en fait, j'ai fait bof. J'ai envoyé les prix j'ai dit bon, ouais si vous voulez payer elle me dit oui mais euh, la montre elle, elle vaut de l'argent et tout, elle est en titane et tout. J'ai envie de dire ouais mais elle est moche. <rire> oui, peut-être, mais elle est moche. Donc euh, j'ai dit voilà, c'est temps ou rien. Et puis tu comptes faire, voilà, ils m'ont envoyé la montre, et ils vont payer, parce que sinon, euh, dire, elle est... je peux dire qu'elle est un portable, mais elle est quand même très.. Euh... Vous avez vu, elle est très très étonnante au niveau du concept et tout. Ça plaira, ça plaira pas. Je pense que beaucoup vont râler comme un putois en disant Bah, l'heure, c'est assez compliqué de lire et tout. C'est euh, une montre concept, toi, une concept art. À mon avis, elle est, tu vois, elle est, elle est signée est, au dos euh, par euh, Jason, je sais pas quoi, là ou Jonathan euh, Hart. Est-ce qu'il y en a qui vont trouver la référence de Jonathan Hart oh, oh, oh, oh, oh, Rocky, Rocky est dans la place. Euh... Cool Fab, merci à Cool Fab pour ce petit euh, Tipeee. Je rappelle, vous faire un Tipeee, euh, ça nous affichait s'afficher euh, en haut, je crois. Oui, il, il y a le lien. Un petit Tipeee euh, façon rookie. Ah, je ne sais plus par qui elle est designée cette montre. Euh... <rire> Pas Jonathan Hart, c'est sûr. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, oh, les justicielles. Là... <rire> voilà, c'est pour c'est euh, petite partie chanson. Euh... T'aimes bien les 7 ou je me trompe 7 Friday, 7 Street, 7 Eleven Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. 7 Friday, euh, oui, j'ai une montre, enfin une montre que j'avais acheté en Chine, fausse mais avec du vrai dedans, un vrai boîtier et tout, mais voilà. 7 euh... Street, bravo, bravo, bravo. Et 7 euh... Eleven, j'aime bien aller aussi au 7e ciel. <rire> Hey, trouvons, trouvons, vous aussi. Enfin, trouvons. Ah, Trouvez-vous aussi des mots, des expressions avec Seven dedans. Ou Sept. Voilà. Les Sept nains. <rire> J ai rien à voir. J'aime bien Blanche-Neige. En parlant de Blanche-Neige, <rire> truc a rien à voir. Non, parce qu'en parlant, elle est bonne Blanche-Neige. Non, pas du tout. Oh, Merci à... À de me suivre aujourd'hui. Bienvenue, la Familia. En parlant, elle est bonne. Je suis en train de regarder, euh, mon beau bon père m'a donné une clé pour regarder Amazon Prime. Il me dit « Ah, mais j'ai un abonnement avec un Amazon Prime, ça dirait d'avoir une clé et tout. » Je Écoute, si tu veux, je mets sur la télé Samsung, Samsung me donne un code, je dis, Écoute, tu vas sur l'application, tu mets le code et euh, ça se mettra sur ma télé. » Il me dit « Oui, c'est login. » Il « Fais-toi, fais-toi. » Donc, je me suis connecté sur son compte et tout. J'ai mis bah, le code qui m'a donné ma télé Samsung et donc maintenant, j'ai Amazon Prime. En plus d'avoir Netflix. Donc, j'ai commencé hier euh, Richard, Jack Richard. Voilà, parce que J'avais téléchargé une fois, mais le format était tout bidon, et voilà, ça m'avait un peu gâché le, mon plaisir. Et j'ai commencé à regarder dans la tricheur. Waouh, la flic, la bonne Oh la, la flic, non, la flic, la blonde, qu'est-ce qu'elle est bonne Voilà, plutôt comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est canon Qu'est-ce que c'est mon style de, de petite blonde On dirait une de mes decks quand j'étais jeune. Oh, qu'est-ce que... Et euh, pour ceux, je ne voudrais pas vous spoiler, mais voilà, on lui voit un peu les têtes d'un moment. Hein, on la voit nude... Euh... Ah, elle est coquine un peu, elle, hein, quand même, dedans le truc, mais, voilà, avec Jack Racher, euh, j'ai regardé ça, et qu'est-ce qu'elle est canon Oh, je je la regarde, j'ai dit, oh là là, je suis amoureux, ouais, je suis amoureux, c'est tout, pas de Jack Racher. quoi que c'est un beau mec aussi, quand même, hein, bien baraqué et tout, euh, voilà, mais elle, euh, elle est mieux, quand même, de mémoire. Les mène mènent la vie du roux gangster, c'est ça, hein ah, mais Freddy suit, hein, l'amour du risque, lol mal, pas mal. Fred il suit, Fred, Fred il est là, Fred il est dans la place. Je veux dire heureusement que Fred est là. <rire> tous, bonjour à Jeff également. Euh, première fois sur le chat de Albert Ça ressemble un peu à Azerty et euh, tech. Ouais, pas mal, pas mal, Bonjour à toi. no frondos dans Tech, ça c'est bon. Là, voilà. Sébastien, avec ta sol. Avec ma sol Avec ma doll Avec ma sol Et qui ma sol Tol, Dans... Tu parles de sol euh, dans race by the Wolf <rire> Grosse culture film euh... <rire> et série télé. Oh, putain, je ne veux dis pas, avec, maintenant avec Amazon Prime, je suis cramé là. Alors avant, c'est vrai que bon, bah, j'avais tendance, il y a le série d'ano et tout en plus là. Sur... Je suis content d'avoir Amazon Prime, parce que je regarde pas tout. Mais euh, du coup, j'ai même pas regardé Snowpiercer cette semaine. J'ai préféré me mettre sur Jack Reacher. C'est pas mal, euh, Jack Reacher. J'ai bien... Euh... Moi, j'ai bien accroché. Voilà, J'ai bien la blonde. Ah oh, ouais, canon. Hein. Ah, puis à un moment, là, sous la douche et tout, là... Oh, ça m'a émoustillé. <rire> oui, <rire> ça m'a émoustillé. Ouais, T'as raison. <rire> euh... The Ok. Euh... J'aime bien les 5 à 7 de 7 à 8 aussi et 7 sur 7, non c'est moins bien je préfère la fille aussi je suis là, papa J'suis... ok, donc bon voilà non mais c'est vrai, non mais allez euh... et en fait alors apparemment, alors ce qui est bien avec Amazon Prime pour ceux qui l'ont, c'est quand tu mets pause en fait t'as les acteurs en bas avec leur nom et je veux dire ils m'ont oublié plus que son line euh, à cocotte là et en fait elle s'appelle attends je sais pas si je vais vous la retrouver parce que j'ai fait une petite recherche euh, Wikipédia Mais elle s'appelle Willa Fitzgerald, et apparemment elle jouait dans Scream aussi tu vois quand on met dans la, la biographie alors elle est née le 17 janvier 1991 donc elle a 31 ans euh, à Nashville, c'est une actrice américaine elle est notamment connue pour son rôle d'Emma Duval dans la série télévisée Scream adaptée de la franchise de Macri ah ils ont fait une série télé apparemment Scream ah ouais dans le film, ça me disait rien. Mais à la fin, ils ont fait une série télé, voilà. Et euh, voilà, donc tu uh, as Will, Willa Fitzgerald, voilà. On la voit uh, tout en beauté, voilà. Ah, oh, petit petit modèle comme ça, là. Euh, bon, petite blonde comme ça, euh, petit gabarit. Euh, Ouh, voilà. Moi, il m'en faudrait pas plus. Mais pas difficile. Mais <rire> pas difficile. Non, non, mais bon, après, voilà. On peut, on peut regarder les séries télé, et puis se dire quand même, après euh, bon bah lui euh, voilà, quand c'est torse nu pique un peu, 1m98 le gars comme mon gamin presque bientôt 1m98, quand tu vois le morceau de viande que c'est, tu te dis bah putain parce que les grands c'est paraissent hein, là pour être barrés quand même hein. il faut vraiment que les mecs ils y aillent fort mais euh, sacré bien, puis un peu intelligent, puis elle aussi elle a un beau QI elle aussi a un 130 de QI euh, voilà pas d'action, oh, oh. je sais pas combien d'épisodes j'en suis, mais ouf, voilà. J'ai passé les... passé l'épisode de la douche, <rire> si ça vous intéresse. Non, parce qu'il y a eu le petit moment, tu sais, euh, tu es sur le lit comme ça, l'autre en met par terre, tu en mode, euh, tu sais, en euh, position du fœtus, petite culotte et tout. Non, je tue. Ah, mais là, voilà, après il y a l'épisode de la douche, où là... Euh... Il n'y a plus aucune plus aucune objection. Plus aucun doute. <rire> plus aucun doute, on a vu on a déjà vu la on a vu le bas avec la culotte et le haut si euh, rien du tout. Dolce. Voilà. Dolls 5 à 7 avec ta Dolls avec ma Dolls. Écoute, j'ai pas de réponse de Miss euh, Miss Dolls mais je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas puisque on le voit avec beaucoup beaucoup de marques, et ils viennent Ouais, euh, vous voulez pas bosser gratos. Alors je vous rappelle les seuls où on à bosser gratos, c'est le Black Shark 4 Pro parce que bon, euh, comme je vous dis, euh, il a 8 mois. Euh, il y a pas, pas mal de reviews sur internet. que Je n'ai même pas regardé, tellement que je, ça ne m'attirait pas. Mais euh, en version, voilà, en version globale, c'était quand même assez intéressant, parce qu'on sait que la version chinoise n'est pas la même. Et le Nubia Red Magic 7. Et le gros intérêt de cette Nubia Red Magic 7.. C'est que la version globale n'est pas exactement la même que la version chinoise version chinoise de base c'est 120 watts et 135 watts dans la version pro nous la version de base c'est 65 watts alors est-ce qu'ils ont un peu plus peur de faire cramer les téléphones en europe <rire> est ce qu'ils n'ont pas trop sûr de leur coût et sont si à mettre 65 watts ça suffira très très bien parce que c'est en 220 volts et que en théorie, ça ne pose aucun problème, ça convertit le l'alternative en continu, et après, ça reste des watts continu, quoi. <rire> du 120 watts, du, du, comme le Black Shark, là 6, fois 6 ampères fois 20V, 6A dans un câble, à câble comme ça, là. 6A fois 20V, je pense que ça doit être pareil chez eux. Je vois pas, ils ont baissé en 65 watts, enfin bon. Et c'est là un peu la seule différence qu'on a vu, donc. C'est ça que c'était intéressant, c'est les deux seuls. Après, tous les réseaux, dit, vous, vous payez, vous payez ou rien. Et souvent, ben, bah, c'est ouais, pas de budget, non et après, bah, puis ils vont, ils vont vivre leur vie, soit ils tombent sur des youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et les mecs, bah les prix, euh, voilà quoi. <rire> c est, c est, Les prix tout de suite, c'est en peu d'abonnés, mais bon, bah, bah, déjà, j'avais pas d'argent pour moi, mais alors pour eux, ils disent, ouais, alors, ah oui, il y a beaucoup plus d'abonnés, mais il n'y a pas souvent beaucoup, beaucoup plus de vues non plus hein, par rapport à des mecs qui facturent 3, 4, voire 5 fois plus que moi. Ils font pas 3, 4, voire 5 fois plus de vues. Parce qu'on fait environ 10, 15 000 en ce moment, tu vois, par vidéo. Sauf celle où il y a les miracles, tu vois, il y a 20, 30, 40, mais bon, voilà. En moyenne, c'est 10, 15 000. Mais voilà, les mecs ne font pas 45, 50, 100 000. Ceux qui font 45, 50, 100 000 qu'ils ont un million d'abonnés et là c'est dix mille balles, <rire> 10 000 balles de la vidéo Alors, on est même plus dans les stratosphères c'est que le, ra le ratio est pas bon donc souvent ils cherchent un peu après ceux qui seraient d'accord pour pas les facturer ben soit ils ont déjà travaillé avec eux ils se sont fait plomber et puis voilà soit ils font vraiment pas assez de vues et puis je fais 500 mille vues euh, Voilà donc et pour eux c'est pas assez donc euh... donc il bon moment, ben, ben, euh, là, au dernier moment euh, là, toujours pareil il m'envoient r2d2 à la maison là. r2d2 lance son projecteur comme ça contre le mur et euh, une jeune damoiselle cerise qui apparaît, qui... comme ça, puis elle me regarde, elle fait GLG, vous êtes notre dernier espoir référence ouais mais faut voir un peu des références sinon on va pas y arriver voilà, et elle me dit vous êtes notre dernier espoir voilà, donc après elle me dit bah me dis, ah ouais espoir tu payes, tu me l'envoies, et ils envoient et ils payent voilà. donc tout va bien euh... alors, non, non, non, alors avec ta soif T'as dû adopter un poisson avec ta soif. T'as dû Non, mais c'est parce que je parle beaucoup, Jeff. Déjà, un, je parle beaucoup. <rire> beaucoup trop. <rire> tout, beaucoup trop, tout seul. <rire> mais euh, voilà, il faut que je m'hydrate pour mes reins. Le docteur, là, les reins, ça va mieux. Les euh, analyse, analyses, c'était bien. Un peu élevé, il m'a dit, mais ça va. C'est pas, pas dramatique, mais il faut que je boive beaucoup d'eau. Il fait chaud, puis il est quand même 22h22 dans mon pays. Alors, on n'est plus 22h22, -22, mais il est quand même 22h22, euh, tout bien. Bonjour à Jaune 9, euh, au 7e ciel. 7e ciel, je l'ai fait, hein, déjà. <rire> il me semble avoir sorti... Euh... C'est une répétition. Pour toi, Greg, quel est le meilleur robot aspirateur de nettoyage pas trop cher Alors, en aspiration, écoute, en aspiration, je suis encore... Le seul que j'ai gardé, moi, par exemple, dans l'aspiration, c'est le 360. Parce que je l'ai eu un petit moment, et il marche vraiment bien, et il a. ça va. Après, dans les derniers, tu vois, si j'avais dû en garder un dans les derniers, je' regardais le Midéa. Le Midia S8+, c'est le dernier que j'ai testé, je trouve qu'en aspiration, il était bien. Il avait un LDS, il n'avait pas un lidar, mais on verra que dans la vidéo, il esquivait bien les murs, il touchait rien, ça c'était pas mal. Et le fait d'avoir les mopettes qui vibrent comme ça, c'était vraiment le petit plus nettoyage qui, moi, me plaisait bien. Donc pour moi, ce serait le, le MIDI S8+, plus. puis au niveau du tarif, il était, je trouve qu'il était très très bien placé en plus, euh, voilà, entre nous entre nous celle qui joue dans Locke NK. Elle est pas mal non plus. J'ai pas encore aidé Locke NK, ça euh, me dit bien, mais voilà, après je me suis fait, euh, euh, comment dire, euh, Inventing Anna tout le week-end dernier, puisque le dernier épisode, c'était quand même une heure et demie, hein, euh, Je me suis régalé avec Inventing Anna, euh, vraiment, euh, la série, euh, j'étais comme un dingue vraiment, euh, petit rebondissement, truc, puis, apparemment, euh, alors, apparemment, dans la vraie vie, elle est en train de faire un film sur sa vie, et là on, en, on en aura certainement plus de détails et tout, euh, trop bien trop trop bien. Et là, je suis très Jack Reacher alors, en ce moment. Euh, ça me plaît bien. C'est pas trop concombre. Je m'attendais à ce que ça soit un peu... Mais c'est Meresch qui a fait une, euh, une critique. Pareil, je m'attendais à un truc un peu un peu belé comme ça. Mais non, il y a de la philosophie, il y a, il y a de la blonde déjà. Ah, la blonde. Mais euh, voilà. Je trouvais tout plutôt bien. Voilà. Et donc, je manquis ça euh, régulièrement. Pas la blonde, mais au moins les épisodes de Jack Reacher. Euh, la méchante... Le... Ah non Re re Shadow, notre modérateur, alors. Un film puis recherche sur Willa Chauffeur. Je dis oui, madame, enchanté. <rire> ah mais, regardez, si tu as l'occasion de regarder, la Creature, elle est dedans. Et en plus, je crois qu'elle n'y a pas marqué sa taille, mais elle, elle doit pas être si petite que ça, parce que, euh, si lui, il fait déjà 1m98, c -à -dire, elle fait pas 1m60, parce qu'il y aurait vraiment trop une grosse différence. Elle est pas trop petite non plus. Bon alors, ils l'ont mis sur un escabeau pour les scènes un peu... Euh coquine mais euh, ouais bien et puis au bout une fois que tu l'auras vu sous la douche tu diras ouais ah, ouais c'est ma taille moi je rentre enfin euh, bon après voilà je vais pas rentrer dans les détails mais voilà <rire> mais euh, voilà mais bon. tu dis oui euh, tu dis oui si au on recrute on on demandera les deux pour prendre la réserve les deux d'un coup euh, le dernier Rodmi Eva c'est le top si tu as le budget 700 euros je crois que merci et bonjour à, à soif Bonjour et bien, bienvenue pour nous rejoindre aujourd'hui. Alors, Rodney, il euh, y avait le Rodmi Eva, puis il y avait le, le Dreamy aussi. Il y a un Dreamy qu'on a fait comme ça, mais on n'a pas de Dreamy. Elle m'écrit plus, elle me répond plus, elle m'écrit plus. Euh. Alors, j'ai vu que. Nico de Grandes, il avait eu le dernier euh, Rémi, je pense, pense qu'ils ont, ah, ont, ont changé de crèmerie, de crémeries, de changé de Rémi, ils ont changé de Voilà. je pense qu'ils ont complètement changé de premier ou de marketing, ou alors elle a changé de boulot et tout, mais après, moi j'ai plein, elle m'a payé plein d'articles d'avance, parce qu'on a un pack avec 10 articles pour GTI, et euh, voilà, si elle m'écrit plus, c'est son pognon, elle <rire> reviendra petit un jour, mais voilà, elle m'envoie plus de produits, plus rien, enfin je lui ai demandé, si elle me me l'envoyer, elle a même pas répondu et tout, donc je bon ben bah, voilà, après... Ouais. Ça s'en va et ça revient. Non mais après, voilà. C'est ça que les relations, là on est bien avec ProSenic. Certains ont vu sur mon Instagram, j'ai reçu le nouveau robot aspirateur euh, Xiaomi, mais dans la version globale, encore une fois. Parce que, encore une fois, c'est les produits qui existent en version chinoise. Et euh, nous, ils nous font attendre pour avoir les versions globales et tout, ce qui est, ce qui est bien aussi. Donc le... là, il y aura au moins le Prosenic fin de semaine un aspirateur à main dimanche. Et le Dreamy. Et l'aspirateur le... Xiaomi, il est prévu pour le, euh... le 7. Non, je fais tomber mon cahier avec mes notes, mes denti sèches. Il est prévu pour le 7 mars. Voilà. Oh, je... S'il y en a qui me posent la question, je vous donnerai un peu mon planning, des reviews qui vont arriver et les produits que soit j'attends ou que j'attends les paiements, mais... Tous, tous... Ah, maintenant, euh, les meufs, mais On oh, on le cas de Kaisa et de... Et de One Audio, là, des casques en veut voilà, t'en auras. C'est sûr que c'est pas donné. C'est sûr que c'est pas donné, voilà. Ta sol. Ta fo... sol Bah ben oui c'est bien ce qu'il me semble, mais c'est quoi ma sol Ta sol. C'est quoi SO2L? Je sais pas ce que c'est. J'aurais été vu d'être mais je pensais que t'avais dit dol. c'était trompé. Tu sais que tu gardes Ouais, c'est le correcteur autographique, ça veut dire quoi Sol En anglais Il Y'a un truc, ta sol Solitude <rire> Sol, fais-moi Peut-être j'ai loupé un mot en anglais S'il y en a un qui comprend sa blague, qui me l'explique, parce que.. Allemand Non pas du tout. Pas du tout, je sais pas, j'ai pas compris ta blague. Je suis désolé à euh, c'est abonné avec Prime. Merci beaucoup à soi pour ce petit abonnement. Je suis que j'ai complètement Ah, j'arrive pas entre les followers et trucs en plus. C'est marqué c'est réabonné avec Prime pendant deux mois. C'est marqué En gros, en plus en bas, voilà. bah, merci beaucoup à pour euh, ton petit abonnement Prime et merci à, à Cool Fab pour le petit tipi. Euh. Fred, j'ai regardé Richard en entier. C'est pas trop mal. Difficile de tenir la comparaison avec euh, Tom Cruise. Oui, bon, bah, le petit nain là, euh, ouais, c'est un peu pareil, c'est comme euh... Bah je crois que c'est Merel encore qui parlait de... Il y a le nouveau truc là avec le... le nouveau film qui est sorti où ils ont mis le mec de, de Spider-Man où ça va pas, l'acteur... Non lui il est bien, euh... il, a, il, a bonnes, bonnes... il a des bonnes scènes de baston quand même, hein, un moment contre le Mexicain là, avant qu'il le mettent dans le coffre là, et des bonnes petites scènes de baston, euh... j'ai bien kiffé. Tu disais quoi à propos du Red Magic 7 avant Je disais que le... la version européenne est pas exactement la même que la version chinoise. Au niveau de la charge, la version chinoise a 120 et 135 watts pour la version pro, alors que nous, notre version de base n'a qu'un chargeur de 65 watts. D'origine, comme ça, dans la boîte, et il ne peut pas faire plus, apparemment. Tu vois, ils ont bridé la, la charge. <rire> C'est le cas de le dire. Ils ont bridé pour l'Europe, Voilà. Parce que ça doit pas être clair leur truc là de, de charge, super trop charge, trop rapide. Et euh, voilà, donc euh, la version globale ça sera un peu moins vite. Enfin bon, moi le mien il chargeait déjà à 30 watts, de, ça envoyait déjà un petit peu du steak. Donc là 65 watts, ça fait déjà le double, c'est pas mal. Et non, je vous l'annonce officiellement, je ne passerai pas sur le Red Magic 7, puisque le, le gap est pas. Euh... Ah oui, il y a un Snapdragon 8 Gen 1 au lieu du Snapdragon 888, plus je crois pour le mien en plus. Euh, et il paraît qu'il y a des petits soucis avec le 8 Gen 1 qui voilà. Et euh, oui, bah, il rafraîchit le taux de rafraîchissement encore meilleur, chargement meilleur et processeur meilleur. Pff, le, gap, euh, le gap est pas assez intéressant pour que je passe sur le 7. Alors, je garderai le 6 et le 7, justement, je vais le revendre, euh, l'échanger contre de la drogue, comme ça, tu vois, faire un truc simple. Et puis j'attendrai qu'il y ait un truc un peu plus sensationnel, parce que c'est avec les mêmes caméras et tout. Euh, non, pas bah vrai. Il faut tout réinstaller. C'est cher même. Si tu fais un transfert, il faut tout réinstaller et tout machin. Plus les Google Authentificator faut refaire un truc. Oh, c'est relou. <rire> Je reste sur mon truc comme ça. Voilà. Euh, voilà. Euh, le et Eva, il aspire, il lave avec une station d'aspiration plus lavage des moquettes qui tombe comme celui que tu avais testé une fois, mais qui n'avait pas de station de lavage. Ah, celui qui avait les mopettes qui tournaient comme ça. Euh, ouais, aussi. Ouais, pourquoi pas. Euh, il avait fait la faute de frappe tout à l'heure, ben ouais, c'est pour ça donc j'ai repris. D'accord, il voulait dire spoil, ouais, ouais, mais enfin, et là, les mecs, entre il fallait dire euh, entre doll, <rire> entre imaginer, entre savoir est ce qu'il a dit plutôt spoil ou doll. Moi, j'étais préféré qu'il disent doll, <rire> par exemple, euh, la sol, un jour martien. Je sais pas si c'est vrai que c'est une blague, mais... Ça... Non. non, non, non Objection, votre honneur. Euh... Et femme, ma blague de merde entre sol et la sol de poisson. <rire> ça, c'est drôle. Ça, ça, ça voilà. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bien. Ça, niveau très très bas. Pipi, caca. Ça, j'aime bien. Ça, je rigole. Je valide. Euh... Non, Non, c'est un sol. <rire> Comme ça <rire> Non, c'est un, c'est mi. Non mi, non. Voilà, c'est sol. Voilà, c'est plutôt comme ça. A euh, retenu un message. Euh... Bride l'Europe. C'est un gon pour les asiatiques. Ok, je sors. Non, elle était bien. Tu pouvais le, tu pouvais la valider excellent le Black Shark avec 120 watts de charge, terrible la charge en 15 minutes, C'est fou, il est fou hein. alors après, bon, il y, eu, il y a eu beaucoup de travail au niveau du montage hein. j'ai bien fait chez le monteur parce que j'ai dit un, il fallait qu'il reprenne les vignettes de, du fabricant et euh, ouin ouin là qui parlait dedans, qui... Ah, oh, c'est J'ai dit, mais bon, je ne prends pas la tête, ne, ne me fais pas des euh, effets spéciaux et tout machin, mais essaie de la caser de temps en temps pour que ça soit un peu drôle, tu vois, pour qu'il y ait un peu de la punchline, pour que les mecs m'écrivent le matin, j'ai juste retenu... Euh, <rire> un shadow, j'ai juste retenu... Ah, oh, capitaine, ah, oh, oh, pas ici, tu vois, voilà. Parce que c'était quand même relativement euh, étonnant de ah, oh, oh, mais je vois, tu me vas bah, la meuf, c'est vraiment. En plus, elle a vraiment une, une boîte sale, quoi, oh, bah non, oh, oh, bah, pas hein, c'était vraiment. Euh, je veux dire, ça m'a choqué, mais moi ouais, je trouvais ça quand même assez déroutant dans le téléphone là où voilà. Et voilà, donc j'ai dit, faut faire une un, pas trop compliqué parce qu'après moi il me facture, euh, toi la vidéo, mais bah, il a un temps qui est quand même limité quoi. pas passer trois jours à faire des machins, des trucs. Mais voilà, elle les et tout. Et je crois que la vidéo était un peu longue mais bon après le téléphone comme je dis à la fin de la vidéo je dis euh, on peut pas tout tester j'étais convaincu que certains allaient mieux dire eh, pas testé ça fait tester un jeu fallait faire ci il enfin, y avait tellement de trucs dans le téléphone qu'on pouvait pas tout tester il fallait que la vidéo reste homogène et elle faisait quand même 20 minutes après, j'étais un peu relou sur la date de lancement, puisque la fois j'ai eu un, un pavé comme ça en m'expliquant que bah, bah que c'était pas bien ce que je faisais. Que je donne un prix, que j'entre mes qui que le prix n'est pas bon, et que ça prête en erreur, et que malgré tout le respect qu'il avait, parce qu'il aimait bien mon travail et tout, que voilà, en gros, euh, j'avais l'impression d'être un enculé quoi. Alors que c'était quand même marqué dans la description à partir de... <rire> à partir d'oeuvre il il avait marqué le lien mais les mecs lisent pas ils lisent pas mais par contre alors pour, pour m'écrire un truc pour me faire la morale allez à du monde là donc je me suis dit là on va faire bien on va bien assister lourdement sur le fait que la promo commence le 25 et puis voilà et après bon je pense beaucoup on rit à la punchline parce qu'en plus l'autre à un moment il a calé arrête ce qui était le très très bon moment pour, pour le placer et tout mais euh, voilà le but c'est de faire une review qui soit un peu dynamique quand même, où on arrive à montrer tout. Moi, je, enfin après, moi je fais les reviews que j'aurais envie de voir. Surtout ça, après qu'on aime ou qu'on aime pas, mais moi je fais les reviews qu'on aurait envie de voir. J'aime bien, par exemple, les reviews de mon cousin et tout, mais on voit pas le téléphone. On sait pas comment il est fait, on sait pas où sont les boutons, on voit pas dedans. Tu sais, c'est vraiment photo, machin. On parle. Il y a toujours des plans qui sont trop stylés et tout, mais voilà. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'appareil dans plusieurs configurations. Alors, on pourrait en vouloir encore plus, mais... Il euh, y en a qui font beaucoup moins et qui font des vues de ouf quoi. <rire> donc c'est soit qui est moi qui ai pas la formule parce que je fais les reviews que j'aurais envie de voir, donc peut-être bah, il y en a plein qui se disent bah euh, c'est nul, on préfère les autres, bah tant mieux, hein, euh, faites comme ça. Mais euh, voilà, donc il fallait faire un truc homogène, un peu drôle, arriver à caser comme ça, mettre les plans et tout, et la review était quand même plutôt pas mal. Voilà, j'étais assez content euh, en la regardant, j'ai regardé deux fois, je crois. La review en anglais, c'est moi qui l'ai monté, donc je l'ai coupé à la, à la hache, je fait, j'ai fait beaucoup plus vite, mais... La review en français, j'ai bien voilà, J'ai bien aimé le rendu final. Euh, bon, il y a un jeu d'acteur incroyable, évidemment. Et puis une assistante euh, fantastique. <rire> mais euh, voilà, c'était un peu... Euh... Voilà, c'était une petite review assez intéressante, et j'ai je... J'espère qu'elle va bien marcher parce que contrairement encore une fois à la version chinoise, il y a le service Google dedans. Alors je suis convaincu que certainement on peut aussi avoir la version chinoise avec les services Google injectés de force dedans par les chinois ou en essayant de bricoler le truc, mais ça marche toujours moins bien. De mon expérience, je sais que ça marche moins bien, les, les emails en push marchent moins bien, il y a des petits, il y a souvent des petits bugs. Là, on a vraiment une version globale qui est très sympa, elle fonctionne très bien, qui est très jolie et... Et voilà, et je pense que pour le Red Magic, ça sera un petit peu la même chose. L'assistante est un gros plus. Je ne sais pas si elle sera un gros plus. Un gros pouce. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais voilà. Après, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on pouvait la manipuler, peut-être qu'elle le dire, dans l'application de Mais voilà, après, dans le fond d'écran, elle était interactive aussi. Alors, je ne suis pas allé trop loin dans le dossier, à regarder tout ce qu'on pouvait lui faire, ou lui faire dire, via le... Le, le fond d'écran et tout, animé. Mais voilà, bon après, euh, ceux qui voudront, je comprends qu'on peut rentrer encore plus dans les détails et tout. Bon, après, ces 10 minutes là-dessus, l'intérêt c'est toutes les cliquer, de regarder et puis de voir que. On mmh, t'a avec les yeux. C'était mmh, incroyable. <rire> ça, ça a fait ma journée. Euh, J'ai pas accès au tome mode. Je fini... ah, suis désolé. Ah d'accord, ok. Bah écoute. Euh... Sur mobile. Ah d'accord, ok. Bah écoute, on a ah, viré. <rire> tout simplement. On va en nommer un autre. Euh... Alpermita Team de Team Bride, d'accord. Je <rire> n'ai rien utilisé du tout moi. <rire> euh... Bride l'Europe. Ah d'accord, ok. Non, ça a, a utilisé. Ah d'accord. Euh... Bride l'Europe. Et... Oh merci à Cool Fab de s'être réabonné. Non, il faut que je suis. Maintenant, il faut que, il faut que je m'y applique un peu. Merci à Cool Fab de s'être réabonné pendant deux mois. Merci beaucoup mon pote. On a dû faire. J'ai vu qu'on a fait deux trois abonnés là depuis tout à l'heure. On a combien? Toujours 311, d'accord. On a fait des réabonnements, des trucs. Euh. Attends. Non, non, non, non, non. l'Europe. Oui, c'est vrai, oui, de l'Europe pour des Chinois. Non mais après, allez, on a le droit de faire la blague. Genre, mon truc, mon slogan, c'est débridez-vous et découvrez tout notre tech ou Smartphone. J'ai jamais eu de mec hein, qui arrive là, tu sais.. Euh... Il <rire> y a fois je plus que c'est un qui est arrivé, il m'a dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé tes vidéos. Euh... Faut que t'arrêtes de copier Pépé Garcia, euh, c'est totalement pareil, euh, c'est nul, euh, tu devrais euh, refaire comme avant et tout. Et du coup, j'ai pas compris, j'ai pas compris parce que je suis pas abonné à Pépé Garcia, je regarde pas ses vidéos, ou très. j'en ai regardé très rarement quand il y avait des casques, ça m'intéressait, mais je regarde pas et tout, donc je suis même pas influencé, mais je dis à... Ah, tu sais, après j'ai envie de répondre, après je ouais, laisse couler, mais... Tu sais, il y a une évolution dans le style et tout, alors après, est-ce que... C'est à a qui regarde Pépé Garcia, est-ce que nos styles sont devenus identiques à savoir que moi je le regarde pas pour de vrai, alors après est-ce que et qu'on se connaît pas, enfin, on se connaît, on un on a déjà un, un, interchangé parce que c'est un copain à dit qu'on devait faire quelque chose ensemble et tout là. Mais est-ce que indirectement bah, euh, mon style a évolué et que ça y ressemble et c'est le hasard ou est-ce que c'est lui qui fait comme moi <rire> par exemple? Enfin, moi je crois qu'il a ouvert 1000 abonnés donc tu vois bien, mais voilà, j'ai trouvé la remarque. Je vois, il a des remarques que je me dis, putain, les mecs. Euh, je sais pas le, mon style, elle évolue un peu, on essaie de faire changer un peu mais il n'y a pas eu d'inspiration. Oh non, mais à un moment, il me dit oui, Derrière un commentaire il me dit ouais euh... Non, il faut que tu arrêtes de faire comme lui en plus on voit que c'est surjoué, c'est pas du tout naturel et tout. Tu <rire> tu dis tu dis mais tu sais je regarde puis je dis me... mais non mais tu sais je suis c'est comme ça quoi. C'est bon, j'ai fait mon style, on essaie de faire évoluer le truc et tout. Après peut-être c'est l'effet montage qui donne ça et tout. Enfin, il y a des fois des commentaires, je ne comprends pas, mais je réponds pas. Je veux pas de cœur d'amour, je réponds pas et je dis bah Vite à vie, mon ami, je respecte ton opinion, fais ton truc, fais <rire> comme ça, et, euh, et tout ira bien. Je pense que sur un téléphone portable, il faut une batterie 5000 mAh minimum. Alors, oui et non. C'est-à-dire, en théorie, les, tous les nouveaux processeurs de nouvelle génération, les 8 Gen 1, sont censés être entre 20 et 30% moins énergivores. Oh, merci à Fred le Houm. Ah, bah je vais regarder. Merci à Fred Houm de s'être réabonné, et je viens le voir passer euh, Dom Live. Viens me suis. Voilà, il est là Donc merci à Fred Le pour son réabonnement, et merci à Dom Live de me suivre. Un de plus, ça fait au moins 312. Il rend pas passé à 312 ou pas Il est toujours à 311 le truc, le timer. Complètement défoncé le truc, faut toujours démarre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié. Euh... Ah, attends. Alors oui, les nouveaux processeurs sont censés être entre 20 et 30% moins énergivores, et souvent euh, entre 20 et 30% plus performants. Donc on a un truc qui est plus performant, qui consomme moins grâce à la gravure encore plus fine, je crois qu'on est à 4 nanomètres maintenant donc, quelque part, indirectement, entre un 888 ou un 888, qui a une batterie de 5000 mAh, quelque part, on a quand même, de fait, d'avoir une batterie que de 4500 mAh, ça augmente vachement le gap aussi, de dire, on a presque l'équivalent d'une batterie 6000 d'avant, quoi, tu vois, euh, au niveau autonomie. Donc, on devrait avoir une meilleure autonomie avec des batteries qui sont plus faibles, grâce au, tu vois, au petit up qu'on a gagné avec les, les batteries. Donc, ça peut se valoir. Puis après, bon, leur histoire de charger à 120 watts à chaque fois, ça devient compliqué. Euh... Greg euh... Tu l'as foutu en transition, j'étais plié de rire. Oui, bah oui, j'ai vu ça. Et puis jusqu'à la fin, <rire> jusqu'à la fin. Et euh, on l'a mis et tout. Donc euh, voilà, le but c'est de mettre un peu des. Euh, <rire> tu sais, tu vois, voilà. Il y a il y a le où t'as fait arrête. Euh, oh, mm, tu sais, voilà. Et puis y a des moments, voilà, ça, ça allait vraiment bien. Ça allait vraiment bien. Et je pouf, et je trouvais que ça donnait vraiment une très très bonne dynamique à la vidéo. Puis voilà, le but c'est que ça amuse tout le monde ou dire. Euh, <rire> tu, sais, euh, tu sais, à la fin, elle dira ah, ⁇ va-t'en <rire> ⁇ c'est tu sais, genre la, la vidéo, elle finit, la meuf elle dit ⁇ va-t'en ⁇ Tu sais, c'est très insolent. <rire> maintenant, tu dégages. Tu sais, voilà. Et voilà. Et voilà. Et je trouvais que ça tombait tellement bien et tout que ça donnait une dynamique à la vidéo qui était assez intéressante. Et voilà, je pense que si beaucoup ont rigolé comme ça et euh, sont restés un peu là-dessus, mission une petite revue qui est sympathique en espérant maintenant qu'elle fonctionne bien. Euh, sauf s'il ne te faut... pas alors, sauf s'il ne te faut que 15 minutes pour la recherche. Oui, c'est vrai, vrai. Alors, le. Et merci à Planète Shopping. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le message, mais moi en haut, j'ai eu un message qui affichait le train de la hype approche. Pourquoi vous ne voyez pas le truc, vous fait voir Ah c'est ça Attends, je fais voir, oui, vous voyez pas y pas. Le train de la hype, 94%. Je, je, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le train de la hype. Mais les abonnements, les cadeaux, l'usage des bits permettent d'atteindre le niveau suivant. D'accord. Donc apparemment, euh... <rire> si, si y en a qui est capable de m'expliquer, apparemment, il y a un truc à gagner. Bah, on passe à un niveau suivant. Je ne sais pas ce que c'est. Mais euh... voilà. Si il y a quelqu'un qui veut m'expliquer, je veux bien. Après, alors... Oh Merci à Pop Minus Fobminus... Ouais, vas-y, hein. pof, pof, bah, un peu, je... Pof, pof, minus. Minus comme euh, du forum, minux Non, c'était l'autre. On va taper fof". pof. Pof rage Donc oui, alors le, le truc c'est que oui, alors le téléphone, il faut 15 minutes pour recharger, c'est incroyable, mais tu es obligé de te traîner le chargeur et le câble. Pourquoi Pourquoi on a le même problème avec les Huawei. 1. Hein, il faut charger le chargeur parce que c'est un chargeur qui est capable de délivrer 20 volts x 6 a C'est exceptionnel. C'est le, le seul chargeur qui existe dans le commerce qui est capable de livrer ça. C'est celui du MacBook Pro euh, 16 pouces, je crois. Je crois que même mes, mes derniers chargeurs, ils font 100 watts, je crois. Il n'y a même pas. Euh, si on a fait 125 watts, mais je suis pas sûr qu'ils sort 20 x 6. Hein, ça fait beaucoup donc il faut le chargeur qui fasse 20 x 6 et le problème c'est comme c'est du continu il faut le câble, et par exemple sur Huawei le câble il est violet, si tu ne mets pas le câble dedans parce qu'ils ont mis une puce dedans, et eh bien ça ne charge pas en rapide maximum, donc il te faut le chargeur qui est quand même gros comme as et le câble, puisque le problème si tu mets un petit câble de merde, si ampères en continu dans un petit câble de merde, ça va faire chauffer le câble, ça va faire brûler et tout enfin bon t'imagines un peu le dossier donc ils sont obligés de mettre un câble qui est renforcé tressé, machin et tout, donc il te faut te trimballer le chargeur et... Euh, le câble Ce qui poids fait un peu l'équivalent du téléphone donc oui <rire> oui mais un peu moins voilà on est d'accord pour voir donc bonjour à plein shopping euh, merci encore une fois à coup de cet abonné ça fait plaisir euh, shadow euh, je suis sur tel j'y peux rien <rire> c'est pas de ta faute Virais quand même, pas d'excuses. <rire> c'est ça. Toujours trouver des excuses, oui, mais sur téléphone. Ah, attends, aujourd'hui avec les smartphones, on peut tout faire. On peut appeler, on peut prendre des photos. Euh, on a la radio. Je veux dire, fait des vidéos en 4K sans FPS. Et monsieur ne peut pas accéder à la modération Ça passe pas. <rire> peut-être, peut-être c'est vrai. Euh, je regarde pas Pépé Garcia, j'aime pas. Mais je trouve pas que tu copies. C'est pour ça Mais c'est pour ça En plus, c est, c est genre... ouais, mais tu te forces, on voit que. Tu sais, tu surjoues, tu surjoues. Tu... En plus, fait, pour moi, ça pique parce que tu sais, je veux. Tu sais, je fais ça avec plaisir, tu sais, je fais ça avec. Tire, le mec, le mec, il a eu, ça fait longtemps que je suis pas venu, franchement. Euh... Tu de... genre c'est devenu. C'est nul, tu copies, tu surjoues. Je dis... Merci, ouais. Au contraire, c'est peut-être mieux, non beau, il, mieux il y a beaucoup qui me disent c'est mieux qu'avant, il y a eu une évolution et tout. Tu voilà. laissons, laissons les faire, après, euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Shadow, l'abonnement avec Prime est pas automatique euh, Je crois pas, hein. je crois qu'à mon avis, si c'est les comptes Amazon, il faut le faire tous les mois, hein, euh, pour être sûr que tu, tu, tu, tu, veuilles, tu veuilles bien le donner à, à moi. Je <rire> parle comme un bougnat, il faut bien, tu veux, être sûr que tu veux bien me le donner, et par exemple que tu puisses changer d'avis, et le donner à quelqu'un d'autre. J'ai vu le com, j'ai regardé les vidéos de l'heure, ça n'a rien à voir C'est, bah écoute, merci Merci, oui, c'est pour ça que je... C'est pour ça, je je comprenais pas je... Ou alors, il voulait juste, je sais pas, faire de la pub pour Pepe Garcia Pour que, euh, genre, les mecs qui viennent voir les commentaires Ils aillent le voir, mais je sais pas, il a 1000 abonnés, il a beaucoup plus d'abonnés que moi Et je suis convaincu que vous connaissiez tous Alors que l'inverse euh, est, est pas connu Tu vois, vaut mieux aller sur Pepe Garcia, et dire ah, tu copies GNG pour que, les mecs, pour que les mecs viennent voir ma vidéo Mais, euh, oui, c'est euh, Tu, voilà, il y en a une drôle de vie quand même. Il y en a quand une drôle de vie. Euh, non, nope, uniquement quand tu payes. Ah, voilà, quand tu payes, c'est ça. C'est euh, Fred, s'est euh, abonné avec Prime, c'est son deuxième mois d'abonnement. Bravo, félicitations. Euh, resub resub de, de Live. Bienvenue, 311 followers. ou 313 même depuis tout à l'heure. Première fois ce genre de spectateur de Don Live. Allô, allô. Ouais, bonjour, bonjour, bonjour, salut. Euh, Allô, c'est plutôt réservé au téléphone, même si, petite spécialité téléphone, peut dire, euh, on prend tout. Bienvenue. Euh, 13 viewers, 42, plein de shopping, après un abonnement de niveau 1. C'est beaucoup mon pote. Nous sommes de plein de shopping, ça c'est bon. subez vous Et on explose le train de la hype. subez vous <rire> Je ne comprends rien. Sub, on peut se... Ah s, Ah, ah Abonnez-vous Sub, sub, eh. voilà. Donc si vous voulez exploser le train de la hype, vous pouvez vous abonner. Voilà, par exemple. Si vous avez un compte Amazon Prime... Euh... Ah ben non, il peut pas. C'est quoi le mot-clé euh... Tu peux pas mettre pour l'exclamation le mot-clé Au pire, je le copie, ça le met pour que... Si vous avez un compte Amazon Prime, il faut aller dans votre partie gaming, abonnement, et vous pouvez mettre mon abonnement à une histoire comme ça. Il y a énormément comme ça. Attends, je peux peut-être le retrouver alors, attends. Euh, je crois que je l'ai mis dans le Cadeau Live. Ouais, regarde. Trop bien. Tac, regarde. Trop bien. <rire> trop fort. Euh... Bon, après, je me, je me jette un peu des fleurs. On est d'accord. Ouais, trop fort. Oh, okay, il est génial. C'est incroyable. <rire> J'avais un copier-coller. Euh... Je le vois, le train de la hype. Qu'est-ce ça quoi tu le vois le train de la hype, c'est Snow En fait, il y a eu un problème. La planète s'est refroidie. Voilà. Alors après, comme la planète s'est refroidie, ils ont fait une montre. Voilà, comme ça, avec toi, regarde. Avec le globe dessus, très, très très très chelou. Et après, ils ont fait le train de la hype. Qui tourne autour de la Terre, comme ça. Alors le problème, c'est qu'il y a deux trains. Bon, moi, je vais pas te raconter l'histoire. T'as qu'à regarder Netflix. New euh... follower de <rire> wispot Fred, tu gagnes des emojis. Du gage des, des emojis. D'accord. Donc c'est vous qui gagnez des trucs. Moi, rien. <rire> Pourquoi 94% euh, J'ai rien compris. Bon, après, c'est pas grave. Faites, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner, euh, tant mieux. On arrivera à faire exploser le train de la hype. Il nous reste un live. Euh... Ah non, on a fini pour ce mois-ci. Puisque mercredi prochain, on sera en mars. Donc euh, les objectifs du mois de, de février sont euh, bientôt finis. Finissent lundi, de mémoire. Euh, dac merci. Gagne. Off la rage. <rire> rêve de connaisseur de rêve, ça, tu me surprends. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, euh, à YAM, il euh, y avait un album comme ça, avec, avec, avec la rage dedans. Il avait fait un dur, ça me dit quelque chose, voilà. C'était cette époque-là, en plus, je crois. La Punky Family, c'est filles qui me dirait. Euh, <rire> comment ils s'appellent, merde. La Punky Family, euh, je t'emmerde, je t'emmerde, comment ils s'appelaient, merde. J'aime bien, euh, en fait, je, quand je mets maintenant Spotify en boucle et tout, il me ressort tous les vieux trucs... Euh, de, de mon enfance. Pour la modération, tu as accès au panel que sur PC. D'accord. Ouais, ouais, on cherche des excuses. J'ai bien vu. Mais ça marche pas avec nous. Fred, tu as déjà démasqué. J'aime bien Pépé Garcia parce qu'il est super pointu. Mais il donne vite mal au crâne. Il débite 500 mots à la minute. Une vraie mitraillette. Bah, ça doit être le point commun qu'on a. C'est que bah moi, je regarde dans les vidéos. Comme en plus, il y a le... Comme je fais plan par plan et qu'après, il y a un cut, c'est vrai que ça va assez vite. C'est peut-être pour ça qu'il a dit "t'as tu as voulu faire comme Pépé García yeah. et parler hyper vite. Mais bon, après, euh, voilà, 10-15 minutes, pas facile à tenir. Hein. Sub, ok. Streamlab, si tu veux sub et avoir de, des petits chats, tu as deux solutions un sub payant ou utiliser ton Prime. Oh, si tu ne l'as pas activé, rends-toi sur Gaming Amazon, active ton compte gaming et ajoute ton compte Twitch. Bravo Là, là, ça, c'est de, euh, de la modération aux petits oignons. c'est de la modération aux petits oignons. Petit commentaire, petit bim-badaboum, petit automatique et tout. Magnifique super bien écrit, c'est explicite, euh, c'est trop bien. Ben, je, je suis très content de toi. Tu, tu, tu es rembauché. <rire> tu tu <t> es repris. <rire> ah, tu es, ah, es passé à ça. Je hein. <rire> l'avais euh, fait. Euh, faflarage. Il a fait la VO de prison break et peut-être de, de taxi qui me plaît mais je t'ai pas fait fallait pas me laisser comme ça il me semble qu'il était dedans aussi euh... là, il ouais, j'aurais pas vous chanter parce que là je suis incapable de je ferai juste vous le yaourt yaourt, mais pas plus oui ça m'étonne pas de hayam car c'est le frère de shuriken bah, tu vois t'en sais plus que moi comme quoi Et son. je t'emmerde c'est même si j'en Gavan, c'est ça. <rire> la fois qui m'a mis, c'est bien <rire> vrai que tu fais comme ça. Euh, Spotify, Amazon Music HD. Euh, non, moi je suis sur Spotify. J'ai pas euh, en fait j'ai pas Amazon, j'ai Amazon Prime maintenant parce que mon beau-père m'avait encore une clé, il a mis ma télé euh, dans ses comptes, mais je suis plus euh, non, je suis plus Spotify. J'ai mon petit abonnement à Spotify, bah, 10 balles par mois et, et je l'amortis euh, confortablement parce que je l'écoute quasiment toute la journée, euh, très très bien. Euh, je me suis inscrit comme vendeur sur aliexpress je vais commencer par des feuilles thermocollants les feuilles thermocollants pour t-shirt que maintenant je fais je suis fait plaisir avec des images comme dragon ball ça etc d'accord, ok, bah écoute euh... on va un petit lien là tu pourras pas, tu vas te faire dégager mais tu t as mon mail, tu me fais un mail tu m'envoies le lien, voilà, je regarderai si je peux mettre un et je peux mettre un petit lien, s'il est valable en affilié, s'il ouvert en affiliation, euh, je te ferai un truc. S'il ouvert en affiliation, je te ferai un truc aussi, mais moins, mais moins bien. Euh, attention de pas avoir des problèmes avec les licences. Oui, c'est ça. Le problème de la facilité de mettre des, des logos qui sont connus et des machins comme ça, c'est qu'après il y a les copyrights derrière et que bah ça passe un moment et que après quand ça retombe sur le nez, c'est compliqué. On va dire que donnera. Euh... Il reste que ça donnera. Oui je sais, ok ça c'est bon. tipi tipi un petit tipi face au requis. Très bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire qu'est ce que je pourrais mettre une petite page de pub Parce que ça fait 52. Comme ça, j'ai le temps de boire un Q. Un Q. Un queue. Un Qui. Un un Et il y a où mon, mon truc de Tipeee? Tipi, euh, oui, oui. Euh, ouin ouin euh, trop bien. C'est où Tu vois Non, ça c'est film porno. Elle est où ma page J'ai fermé déjà Tu vois Là ah, elle est là, Twitch. Je mets un peu de pub, ça je bois un coup. Là, si tu vois de la pub, bah, c'est gagné. Si tu pas de pub, c'est gagné. Alors, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais j'ai l'impression que les deux qui se sont abonnés, là, les deux qui m'ont suivi, sont repartis. Ça ne devait pas leur plaire. Ils ont été à 313. Après, on a remontés, on est retombé à 311. C'est-à-dire qu'on a des gens qui passent. Ils font semblant de s'abonner pour avoir un petit merci et après ils se désabonnent. Enfin, ils me défollent. Qu'est-ce que tu me racontes là <rire> oui Peut-être. C'est possible. C'est possible. Euh... Alors, ah, c'est <rire> trois chaînes YouTube. Pas mal, pas mal, pas mal. Un petit Tipeee, YouTube, Arp, ok, euh... Il est où le pulco LOL. Ah oui, pardon bah non, le mug, c'est pas le pulco. Ah, le verre pulco, le verre pulco est dans le dans la cuisine. Non, je plus trop aussi de temps en temps, mais plutôt le mug, le mug tous les matins. C'est pas dire que je pense à toi tous les matins, parce que je me lève avec une énergie comme ça, tu vois, vaillante. Mais euh, le mug tous les matins. Euh, plus pour le mini Clubman et pour les jeux Warner. Merci beaucoup, euh, Jeff. Au moins il y en a un qui suit. Personne me dit, moi je les vois pas les pubs Et tous ceux qui sont prêts, normalement ne le voient pas les pubs Mais il y en a qui les voient euh, Tu parlais du sirop Poulco Non, parce qu'il m'a envoyé des verres Poulco, il m'a envoyé des verres Poulco Et que voilà, il s'est dit, tiens, est-ce que Ça serait quand même pas plus sympa Pour lui rendre hommage Et pour lui dire merci de boire mon eau Dans des verres Poulco Mais j'ai pas pensé, <rire> j'ai juste pensé J'essaierai je, de m'en rappeler pour mercredi prochain Mais c'est pas gagné, c'est pas gagné Tiens, s'il y en a qui veulent savoir ce qu'il va y avoir comme review, puisque personne ne me demande, je vais vous le dire quand même. Vendredi, il y a le micro sans fil euh, USB type C Synco P1T. Et dedans, en fait, il y a un système électronique qui permet de modifier la voix. Donc, tu as 7 modes rigolos qui permettent de modifier la voix entre très grave, très aigu et voilà, très aigu et très exigu. Ah oh, oui! <rire> Très exigu comme Chad. Ah oui, voilà. Bon, vous n'avez pas ok. C'est bon. Hein euh, dimanche, le Scénic P11 Smart, donc un petit aspirateur balai à main. La qualité est pas ouf. Hein euh, il est déjà tout parti en branle. Son truc, la j'espère qu'il va pas être cher. Hein. Il est en précommande à un euro. Elle a pas voulu me dire le prix. Je dis mais vous pas avoir une idée. Je fais un mail. J'ai l'impression que j'aurai jamais de mail. Après, il y a le Red Magic 7. Ok, donc elle est là, encore une fois, peut-être falloir que je m'y mette un peu sérieusement. Euh, pour mardi. Après, il y a le Xiaomi 2C, donc le robot aspirateur euh, Xiaomi. Euh, ça, je crois que c'est pour le. Pas peu de date, mais c'est pas urgent. Après, j'ai des serrures connectées. Il y en a un, il y a une espèce de petit magnette, il y a un QR code et tout, et ça ouvre la serrure et tout, machin, enfin tout bien. Et après, j'ai des petites consoles rétro gaming euh, EK. Ouais qui, je je écrit comme un cochon. Les petites consoles rétro gaming là, une qui ressemble un peu à la, la Game Gear et l'autre qui ressemble un peu à une demi Game Boy, tu vois. Sans pas, sans pas, elle voulait absolument que je choisisse un truc, il y avait rien de bien. J'écoute, envoie-moi deux consoles, c'est pas mal. Après, pour ceux qui auront vu sur Instagram, j'ai l'enceinte transport une grosse enceinte comme ça avec les bas sur le côté et tout. Très sympa. Le son est pas. Ouf mais puissant, voilà. C'est pas de qualité, encore une fois, mais c'est puissant, elle est waterproof. Pour la piscine, ça ira très très bien. Après, j'ai la montre Siga Design Anigogo euh, Projet IFA euh, avec le globe et tout dedans. Euh, voilà, quoi. Un ovni cette montre-là. Après, j'ai Kaisa qui m'a recontacté. Euh... Ils font des casques gaming et tout, et là, elle m'a recontacté, elle me dit, alors disons, deux ou trois casques, je crois. Elle me dit, je voulais prendre deux reviews et tout, elle me dit, deux ou trois casques, quoi. Elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a dit, ah, ben, ouais, si vous voulez les intra, des ben, je suis fais péter, mais là, c'est pas review, tu sais, j'ai deux, trois reviews, donc quand même les envoyer. J'ai Oukitel qui m'a confirmé, qu'ils vont m'envoyer le Oukitel WP-18. Pas ouf, mais enfin bon, voilà, c'est Oukitel, ça permet d'avoir un peu du téléphone et il paye. Tout ça, c'est payé, donc, enfin, euh, ça va payer. J'ai le hub 12 en 1, euh, j'attends la, la... La Réponse de Wanwan là concernant le nouveau hub 12 en 1 USB type C et euh, One Audio qui va confirmer qu'elle va m'envoyer le E900 Pro. Elle m'a tellement confirmé qu'elle va demander mon adresse. Elle a payé déjà et j'ai pas, pas encore reçu le produit. Donc là, c'est sûr, c'est validé. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos qui sont payées, reçues, planifiées. D'accord, et après en attente, il y a encore 1, 2, 3, 6. Voilà voilà. <rire> voilà. Voilà voilà Donc euh, voilà. comme ça. Un peu de un peu le travail. Chalo, les deux. Ok. Non, non, non, on veut pas. Vous plaît. <rire> trop tard. Trop tard. J'ai lu le, le truc. Le truc de vendredi, c'est un micro carrément où tu peux mettre ton micro dessus. <rire> Non, euh, non, non, non. Alors, le truc de mercredi, c'est deux, euh, deux produits. Un, que tu mets en USB Type-C sur ton, euh, ton iMac, ta tablette ou ton téléphone, d'accord Donc là, c'est le récepteur. Et là, tu as l'émetteur en mode micro-cravate. Toi, tu, tu mets comme ça, dessus, là. Et ça te fait un micro-cravate sans fil jusqu'à 150 mètres et tout, trop bien, avec une lettre qui clignote pour confirmer que, tu vois, quand ils sont appairés, là, il n'est pas appairé, il clignote qu'une seule fois. Et quand, par exemple, si je le mets sur mon téléphone, rien là là là il est en train de chercher ah ben j'ai mis à l'envers, là ça y est là ils sont appairés les deux, euh, ils clignotent euh, comme kit voilà euh, et ça, et en fait, dans le récepteur, il y a de l'électronique qui permet de modifier la voix. Ça veut dire que en appuyant une fois sur le truc, ça met en mode large. Après, tu as le mode et c'est fixe machin. Et il y a un mode, je crois que c'est le quatrième qui met en mode voix grave un peu. Après, tu as le cinquième, c'est voix ultra grave. Après, tu as le mode un peu comme ça, tu vois. Et euh, ce serait drôle, c'est très drôle puisque euh, tu pas besoin de logiciel, c'est directement intégré dans le machin. Et euh, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour faire des euh, toits, et après, tu appuies là-dessus. Tu sais un peu le niveau de, de charge du boîtier, donc là on est bien. Et ça permet par exemple, et sincèrement ce qui va revenir, ça permet de faire des canulars téléphoniques. Ça veut dire que tu branches directement ton micro-cravate, tu appuies dessus, ça change la voix. Donc tu vas appeler quelqu'un, il entendra automatiquement la voix, puisqu'il n'y a pas de logiciel, c'est durement électronique de l'émetteur, euh, c'est durement dans le récepteur qui modifie la voix. Donc ça peut être intéressant, voilà. Après, bon, j'ai cliqué plein de fois, il y a plein mal de modes qui sont très euh, éco-spatiales, qui ne sont pas très ouf un peu bizarre le truc il avait tendance je parlais tellement vite qu'il avait tendance un peu à saturer mais voilà pour 99 euros ça reste un produit qui est soit sans fil très très bien soit usb type c soit lighting tu commandes celui que tu veux il ya le P1T qui est donc usb type C et donc du coup le P1L euh, je crois qui est Lighting voilà. et c'est produit qui est intéressant voilà vous l'aurez les tipeurs l'auront jeudi sur Tipeee et puis ben, les autres vous l'aurez vendredi euh, dans la review le truc de, oh, c'est bon. Euh... Bien vu, le <rire> C'est sexy. <rire> ah oui, euh... <rire> bon, on va faire un dessin. Freddy l'a compris, c'est le plus important. Euh... Il parle pas comme Kit. Non, malheureusement. Non. <rire> Michael. Non, mais bah, en plus, ce serait la voix française, la voix anglaise et tout, ça serait complètement rouleau. Ça me hype ce truc. Moyen que je l'achète. C'est pas mal. C'est très très intéressant parce que ça fait un très très bon micro -essence. Micro sans fil, plug and play. Euh... Je sais plus comment il y a l'autonomie. Euh... Je crois que, attends, quand il y a l'autonomie J'ai marqué dans mon marque tapage. Euh, 5 heures, ça, tu recherches pendant 1h30 as 5 heures d'autonomie, tu recharges pendant 10 minutes t'as 45 minutes, pas mal avec filtration de, ce, euh, euh, filtration de son il n'y a, a pas de mouflotte mais bon ça j'en ai pas trop parlé dans la review parce que ça m'est pas paru trop trop trop grave mais le son est pas mal et avec les 9 effets de voix euh... Voilà, c'est pas le truc qui va révolutionner ta vie, euh, le changement de voix, mais le fait que ça soit dans le boîtier, que tu t'aies pas besoin de passer par un, un truc électronique, par, par une application, que ça soit directement intégré dans l'électronique, ça fait le petit truc en plus qui est rigolo. Voilà, à la fin de la vidéo, euh, pour faire des, des canulars, encore une fois, voilà, ça pourrait faire des trucs directement. Euh, ça peut faire. Je suis, tombé, je suis. Oui, c'est ça. Il y a une voix où c'est vraiment euh, très très grave et tout. Non, mais il y a, il y a une voix qui change. Euh, dans, dans, les, euh, dans, dans les graves qui fait un peu plus grave que la mienne mais très agréable, tu vois, où on me reconnaît pas du tout et là je me dis, putain, pour les reviews en anglais euh, si, si, euh, je pense que je me tenterai bien le coup pour faire les reviews en anglais comme ça, où la voix sera euh, complètement différente et euh, avec mon accent de merde comme ça on saura pas que c'est moi voilà euh, t'as loupé ma question sur le prix Combien pour le chat dans la vitrine, ce micro 99 euros sur Amazon, et si tu... Alors, j'aurais pas de code promo, mais apparemment, sur la page Amazon, il y a un petit coupon à 5% à cliquer. Alors, je sais pas les conditions, parce que des fois, ils donnent 5%, mais faut être Prime, machin et tout, mais 99 euros TTC sur Amazon France, et apparemment, il y aura un coupon de 5 euros. Voilà. Enfin, il y aura, y aura 5%, non, y aura 5 de remise en cliquant euh, sur la page Amazon. Voilà, c'est pas moi, c'est euh, un plus dedans. La bonne blague, la bonne blague, la bonne blague. Ouais, ouais, ouais, on fait les bonnes blagues. Ouais, ouais, bon après, non mais il y a, des trucs, ça va... il y a un truc apparemment, c'est pour modifier euh, les voix de femmes en hommes. Voilà, alors après, je l'ai lu après. je me <rire> C'est vraiment très grave. Et apparemment, même c'était si une voix, alors moi j'ai une voix assez grave, donc c'est encore plus où ça fait un peu. ça fait très très. vois mais apparemment, même c'est si une voix. Alors, le problème, j'ai essayé de prendre une voix aiguë, mais ça fait complètement. Si je fais comme ça, c'est pas du tout féminin, tu vois. C'est Chan. Oh bah non, on me touche pas à la foudre, tu vois. Et euh... non, elle dit pas ça, mais bon, t'auras compris. Et euh... je vois ce que tu veux en venir. Qu'est-ce je dire mais euh, voilà, en théorie, même c'est une voix de femme qui n'est pas si aiguë. Comme c'est beaucoup plus grave, ça fait une voix un peu masculine. Voilà, c'était pour la blague. Et... voilà je pense que la review devrait vous plaire, le plaire, plaire. Ah ben, je dis jeudi sur Tipeee et demain, demain, demain jeudi sur Tipeee et euh, vendredi sur euh, GLG Review, par exemple. Donc si vous êtes déjà tipeur, vous recevrez la, le, un mail demain qui vous dira que la vidéo est disponible en non-répertorié pour vous. Et les autres, vous devrez attendre vendredi. Ce n'est pas la fin du monde. On va dire, on fait 13, là voilà. euh, Sinon, avec de l'hélium, tu te fais passer pour Mickey. Oui, mais il paraît que qu'avaler de l'hélium, ce n'est pas trop bon et l'effet est assez euh, réduit. Il y a un effet qui est sympa. J'ai vu que les mecs qui ont de la sirène électronique. Ils prennent de la sirène électronique et c'est vrai qu'après, quand ils recrachent, et bien, pendant un moment, le son, il part en, en spoon. Donc, tu vois, euh, quitte à euh, peut-être moins... Shark-Shan. Euh, ça, ça, ça y est, on a perdu du GLG Shark-Shan. shark ah ouais. Dans la vidéo, je Tu sais, ça m'a ah, perturbé. Ça m'a perturbé, ça m'a perturbé, si je te dis. il enfin faut pas beaucoup pour me faire le chebet euh... J'arrive, lol. Hello Salut, salut mec, mais écoute, t'arrives juste pour la fin, il est 23h05. J'étais en train de me dire, bon action fait, on arrête, on n'arrête pas, on reste 5 ou 10 minutes de plus. On ah, a quand même bien, on a quand même bien rigolé. Euh, les conneries sont dites, hein, euh, on a fait notre quota, euh, c'est bon. Tout, tout est bon, euh, normalement on est bon pour la fin. Euh, trop tard, un petit peu. La fille de Jackie Chan. Ta -chan, ta -chan. La fille de Jackie Chan, elle est pas mal. <rire> elle est pas mal. Qui l'idée d'appeler sa fille Shark. C'est comme l'appeler Richard. Hein elle s'appelle Richard et la fille elle s'appelle Roscoe. <rire> Roscoe, pas Roscoe si Freddy. C'était pas elle. C'était pas son nom de famille du tout. Euh. Désolé, je fais ce que je peux. <rire> Genre, non, la réponse est désolé, il y en a qui bossent. <rire> Normalement, t'es pas. Non, es désolé, il y en a qui ont un travail. Hein. <rire> euh, le quota de conneries est toujours respecté sans aucune difficulté. Ah ben, on est bien. On est, <rire> on est bien. On n'a on a jamais de malus nous. Hein. <rire> on est toujours dans les chiffres, c'est bien. Et heureusement, je sais que après, euh, on a toujours une équipe formidable. De, qui est là toujours pour éventuellement me relancer et euh, me donner de la punchline, bien évidemment. Euh, Roscoe P. Coltrane. J'ai pas suivi. Tout est bon, non, rien à voir. Euh, Michael, t'inquiète, il y a le replay. Oui, c'est ça. Ben là, tu es bon pour le replay. Un, il y a le replay sur Twitch. Et cette vidéo sera mise sur GLG Vidéo mardi Comme maman le mardi il n'y a plus j'étais du geek. Ça permet d'avoir une vidéo. Et la vidéo qu'on a fait dimanche pour le, les cadeaux sera en ligne dimanche. Voilà. Normalement, tout est bon. Il y a ce, juste la batterie externe où euh, faut que j'attende un peu pour les envoyer à. Ah ouais, ouais, pour les deux gagnants mais normalement le bon d'achat c'est bon et les lunettes ils m'ont envoyé le tracking donc je l'ai envoyé le tracking aussi donc normalement euh, tout tout, tout il est bon voilà shérif euh... et moi peur Tu t'as pas là la... non j'ai pas été trop fan de shérif et moi peur euh, moi j'ai pas trop c'est pas trop mon délire j'étais trop jeune les voitures tout ça les cascades non moi j'étais euh... J'avais pas le niveau déjà. Moi, j'étais premier baiser et, et voilà. Quand les filles d'à côté, <rire> tu vois ce que je peux venir. Dragon Ball Z, qu'elle le survivant et tout. Mais euh, non, chérie, fais-moi peur. Ça n'a pas été euh... autant euh, kit qu'à 2000, ça allait. Mais euh, non, c'était pas ma cap. Tonnerre mécanique aussi. Tu que la moto en accéléré là. Mais non, chérie, fais-moi peur. Euh, non, même si c'est vrai que la blonde, encore une fois, c'est peut-être de là que mon... mon fantasme sur les blondes est parti. Hein, je pense, Ça a dû commencer par là. La honte. Du coup, mardi, un JT du Geek et un live par semaine. C'est ça, c'est ça. Je pense que, alors... Normalement, c'est même pas gagné que... Euh, je sais pas si on fera le, le quota. Alors, encore une fois, ceux qui ont déjà fait des types, interdiction d'en remettre, d'accord Mais, euh, pour l'instant, on n'a pas encore passé le palier d'un JT. Et, je vous cache pas... <rire> Que moi, si on si le, on n'a pas le quota ce mois-ci, qu'on me dit d'arrêter, c'est pas grave. Euh, J'ai du temps à perdre à faire autre chose. Voilà. Donc, si on fait le quota, on aura un JT du Geek par semaine, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, euh, après, je mets la pression à personne. Au contraire, si euh, vous les, les anciens, non. Ça compte pas j'annulerai les trucs mais les nouveaux euh, voilà s'ils veulent pas le faire c'est pas grave on fera autre chose si même un par semaine c'est trop euh, voilà et on gardera un live euh, un live tous les mercredis ça on garde et euh, le dernier dimanche du mois où tous les 100 followers voilà. à savoir qu'aujourd'hui on en a gagné autant qu'on en a perdu sur on est toujours à 311 followers donc, soit j'ai un bug dans la matrice soit on est toujours à 311 donc nous ne gagnons rien euh... Euh, mardi un hein, jt du nid alors le mardi le jt du le replay le mardi le replay du live du mercredi et le mercredi euh... en fait le mercredi on fait le live et ce l'enregistrement et re replay le mardi voilà comme ça on est bien mars mars moi aussi euh, j'ai vu ça aussi Rosco, c'était le flic avec son chien d'accord si je peux me permettre un commentaire sur la review, un sous-titrage forcé lorsque tu filmes. Hein si je peux me permettre un commentaire sur la review. D'accord. Laquelle Un sous-titrage forcé lorsque tu filmes. pas compris. J'ai pas compris. Euh, tu m'expliqueras euh, ça bientôt. Oui, ça lol, euh, flash, c'est le chien. D'accord. Un D'accord. Les lives restent. Oui, les lives restent tous les mercredis. Les lives, tous les, restos, les, les lives tous les mercredis, y a pas de souci Et un dimanche par mois, euh, un cadeau. pas enfin, le dernier dimanche du mois, le live des cadeaux. Ou tous les 100 followers. Si on fait 100 followers avant, et eh ben on fait un live. Sinon, on attendra le dernier dimanche du mois. voilà On est 311. Oui, c'est ça. Ben, comme avant. On est on est arrivé. Nous sommes... <rire> c'est pas... Euh, nous sommes partis de 300, on arrive même 3000 quand on arrive au port. On est parti 311. On a eu plein de nouveaux followers et on est toujours à 311. Voilà, voilà. <rire> voilà, voilà. Non, mais comme quoi, ça doit. On doit rester entre uh... nous. Uh... Et ouais, si tu viens nous répondre. Ok, 311. La review du Black Shark en anglais. Ah, non, pour l'instant, je suis minimum syndical c'est à dire que pour moi c'est double de boulot c'est à dire qu'il faut que je fasse et la voix en anglais parce que je vais pas payer encore une meuf parce que en plus ça ne plaît pas vraiment et que c'est vrai que ça va plus vite que moi de faire la voix mais euh, je fais le truc et euh, c'est moi qui fais le montage donc euh, je fais pas ça en mode turbo mais euh, voilà euh, les mecs je veux dire ils entendent la qualité de ma voix et euh, ils voient la qualité vidéo donc ils comprennent pas euh on se fait voir, hein. putain d'anglais, putain de russes <rire> puis ils ont tellement cassé les couilles, eh, je parle français, je parle, anglais. je parle anglais, voilà. Donc là, pour les vidéos et tout. Donc là, pour l'instant, je fais vraiment le minimum syndical, ça veut dire que par rapport à la revue française, qui est très chiadée, très montée, avec euh, beaucoup de compléments et tout, la vidéo en anglais, c'est juste simple le plus simple possible pour faire de la vidéo, pour Essayer Que la chaîne se prenne un petit peu de l'essor des abonnés, des vues, des followers et gageons qu'après, oui, après je pourrais passer plus de temps. Je crois que sur la vidéo d'avant, hein, j'avais fait j'avais fait une partie, j'ai fait une vidéo en français et une vidéo en anglais pour avoir un roche et tout, mais là j'ai oublié, j'étais sur mon lac là-bas, truc euh, voilà, un lac miraculeux, fontaine magique. Je me suis dit, ça y est, euh, fontaine de jouvence et tout, j'ai bu de l'eau, j'étais malade et tout, Alors, bon c'est mal passé mais euh, voilà pour l'instant euh, on n'en est pas là mais après certainement il y aura aussi les vidéos en anglais et tout euh, l'intérêt le... c'est qu'on part avec une chaîne qui est neuve où il n'y a que 200 et quelques abonnés je crois que 200, 200... Ben, ou 230 donc c'est vraiment tout neuf tout neuf donc on fait le minimum syndical pour lancer un peu la chaîne avoir des produits un peu exclusifs et puis une fois que la chaîne aura pris je ferai monter un peu le niveau voilà euh, la chaîne j'ai les reviews in English merci beaucoup euh, merci beaucoup je vais regarder euh, je vais regarder que en anglais je suis abonné 233 oui bah voilà 233 c'est pas ouf euh, encore une fois il faut le temps un peu que ça prenne peut-être on aura avec le Nub. la semaine prochaine je fais le nubia en anglais aussi hein, le Red magic puisque ça c'est bankable les téléphones c'est ça fait partie des reviews je crois que le f150 a super bien marché sur la chaîne alors que toi enfin mais la, la balance 3 ouais, elle fait 25 000 hein, pour vous dire un euh, truc qui est incompréhensible la balance Huawei en anglais elle fait 25 000 vues il voilà, y a des produits comme ça où, euh, où google euh, youtube thème et google thème qui font de la vue et voilà. après laisser le temps un peu prendre l'abonné et puis voilà tout doucement tout, tout, tout, tout. j'ai pas le temps, j'ai plein de boulot quand même hein. euh... Euh, pas pendant les séquences où il filment le reste oui D'accord, c'est ça. Ouais, après, on a bien compris, mais c'est pour ça. Après, là, les séquences où je filme, où je parle en français, oui, je pourrais... Ça ça prend 30 secondes après de la faire aussi en anglais. C'est juste là, ce coup là, j'avais oublié. Voilà, pardon. Pas dedans. Et après, je crois qu'en plus, YouTube, comme la vidéo est en anglais, YouTube propose les sous-titres anglais automatiques. Pour ceux... Euh, pour les malentendants. Mais pour, pour ceux qui ont du mal avec mon accent, il y a un peu des sous-titres. En tout cas, c'est top bravo. Ben écoute, euh, c'est le début. C'est le début, c'est un nouveau. Aujourd'hui, c'est le genre de truc où il est plus facile pour moi de m'investir à faire les vidéos aussi en anglais, puisqu'il y a un business model qui est facilement mettant en place. C'est-à-dire que les vidéos prennent entre 1000 et 25000 vues. <rire> non, 25000, c'était un miracle. Mais je crois que la même vidéo du F150, elle a fait combien 3-4000 vues. Enfin, c est, c est, elle, a fait, elle a fait un nombre de vues qui était insolent par rapport au téléphone qui était pas ouf, mais voilà. Donc les produits, on, on les a, et puis souvent beaucoup de produits chinois qu'on est les premiers à avoir et tout, notamment dans les versions globales et tout et euh, faire les vidéos en anglais et après c'est plus facile pour moi d'aller voir les marques en disant hey on fait aussi des vidéos en anglais c'est de gratter un petit billet on fait aussi des vidéos en anglais on a une petite audience et tout voilà et puis dans les meufs même si c'est pas elle qui dit moi je m'occupe de la France elle m'enverra vers sa copine qui gère le truc anglais et tout et le fait d'être dans le créneau de savoir comment comment on bosse et tout ça peut vite amener du business beaucoup plus facilement que par exemple, que le JT du geek où on a réussi à faire quelques placements de, de produits, mais le business model est complètement pas bon. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que si le, le, on fait pas, le, on fait pas le, le JT du geek au mois de mars, bah c'est pas grave. Je veux dire, bah les tipis vous aurez encore les vidéos en avant-première. On continuera les lives le mercredi, le dernier dimanche du mois pour les cadeaux ou tous les 100 followers. Et pour moi, ça me laissera plus de temps pour faire autre chose et notamment peut-être plus m'orienter sur l'anglais. Ou peut-être vous refaire un petit live Twitch comme ça de temps en temps. Moi j'aime bien, c'est facile comme ça en mode FAQ, et on a quand même bien à rigoler. <rire> euh, surtout vu l'accent. Surtout que je me force pas, ouais. Et euh, je peux dire que je le fais exprès, mais je me force pas. Et puis maintenant je le fais, euh, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo par rapport au, au Black Art, je le fais cool, c'est-à-dire que même si je bafouille, bah, je reprends mais je coupe pas. Tu vois, euh, voilà, je mets tout de... comme ça vient. <rire> bon gré, bon gré, malgré. Euh, oui, c'est les sous-titres en anglais automatique, c'est ça. Euh, je vais voir la review en anglais. Tiens, mais bon, je suis mis en anglais. Oh ben, mon niveau est pas... Enfin, je sais un... pas, je suis pas... Pas, un... pas, un... pas, un... pas un bon niveau, mais je pas un mauvais niveau aussi. J'arrive à baragouiner, à faire comprendre et, euh... et à comprendre une conversation, même avec des anglais et des anglophones. Donc euh, voilà, là, après la vidéo, ça reste des... beaucoup de termes techniques et tout, donc euh, on fait ce qu'on peut. Le purificateur est top aussi. Bon... Le purificateur était un un peu cher, après, encore une fois, mais c'est un très, très bon produit, je sais que beaucoup m'ont demandé, parce que les liens, nanana, hein, le lien ne marche pas, vous que pas qu'ils sont bons produits et tout, mais je pense qu'ils en ont vendu un petit peu, peut-être pas autant que... je sais pas, en fait, j'ai peu de retour, moi, je... comme je vous dis, après, moi, je me suis payé, donc après, qu'ils en vendent ou qu'ils en vendent pas, bah autant que je peux faire qu'ils en vendent, parce que t'as qu'à faire, comme ça ils reviennent, mais euh, la plupart, même ceux qui me disent qu'ils n'en vendent pas, ils reviennent quand même. C'est bien que bon, euh, tu sais, on ne peut pas vendre de tout tout le temps. Euh, je veux dire, là, EVC, il revient tous les mois. Bon, d'un moment, je sais pas, je sais pas qui va continuer à acheter ce machin. En plus, là, là, c'est cher, mais qui revient à chaque fois, je veux dire, bah moi, je prends son argent, mais. Voilà. Donc là, le, le clim j'espère qu'ils en ont vendu, mais moi, j'ai pas d'intéressement aux ventes, quoi. Donc, euh, bah voilà. C'est plus... Je trouve que c'est plus honnête aussi au même temps vers vous que, bah, on n'est pas là pour dire que du bien du produit. On parle un peu du produit. Comme je dis, moi, je suis rémunéré par mon travail, mais je suis pas rémunéré pour dire le produit, il est génial ou quoi. quoi Et, euh, et comme ça, on est pas mal. Euh, cela donne comme personne au microphone. Cela donne comme personne. Bon, je... Euh, ok, t'es arrivé. Hello et ma pause VCJ retourne, d'accord. Ok, bah écoute, bon courage et puis bah à bientôt pour le replay. Il si je l'aurais pris mais sans la protection, ouais, regarde, c'est bon. Ah bah ouais, écoute, après euh, ils continuent un peu. Hein. Ils sont vraiment à Singapour. Parce que là, j'aurais demandé pour faire une facture et tout. C'est maintenant, faut faire des factures, c'est chiant. Mais, les gens demandaient sont vraiment à Singapour et tout euh, Mais voilà, après, bon, tous les mois Il en veut une, pour euh, je trouve des sujets faut que je trouve des topics et tout J'espère que c'est de l'argent facile, mais la vidéo elle n'est pas très compliquée hein. Vous avez vu, c'est que du... En plus, ça là ça a été bâclé. En plus, autant les autres, J'essaie. là c'était vraiment Du screenshot, machin, blablabla bla, bla. J'ai fait mes plans, j'ai parlé du truc et tout. Il m'a dit, ouais, bien, elle est très bien. Tu parles, mais qui parle anglais, il parle pas un mot de français. Et bien, très bien et tout. J'ai mis en ligne. Il m'envoie la vidéo, disons, un partenariat en anglais. C'est pareil, c'est mais il se fait pas chier non plus. Donc, euh... il, prend... il prend son billet tous les mois. C'est très bien. Sans ce protocole, mon débit est trop bridé. <rire> Je passe de 1 giga à 90. Ok, ah ouais, bah peut-être, oui, en effet. Bon, ben bah, les enfants. C'est tout pour aujourd'hui, il est déjà 23h17, donc moi, il faut que je redescende un petit peu. Je vais voir s'il y a une vidéo de Didi, là, euh, sur les voitures, j'aime bien aller ça le soir. de voir, il y en a une ou pas. C'est mon pote, LGOC, le Grand S, il a fait une vidéo sur le Realme 9 Pro Plus, pas mal. Ça, c'est bon, Instagram, ok, tout va bien. Bon, bah Écoutez les enfants, ça sera tout pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un bon moment à vos compagnies. Moi, je j'adore, j'aime beaucoup ce rendez-vous du mercredi. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, à raconter un peu soit ma vie, soit à lire vos bêtises, à faire quelques punchlines, à passer quelques références et tout. Et puis voilà, ça fait un petit rendez-vous qui est sympa. Et encore une fois, même si on fait pas le palier Tipeee ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain, Twitch ça reste puisque pour l'instant il n'y a pas énormément de rendez-vous et ça permet de passer un, un petit moment sympa. Euh, qui, euh, monsieur Gtech d'accord connais pas connais pas non plus je vais plutôt regarder euh, au grand S moi j'aime bien euh, Nico euh, on s'est rencontré on s'est euh, on s'est connu à, à au lancement de la marque Honor en Allemagne bien sûr voilà le on s'est écrit je crois il avait reçu les, les enceintes Xiaomi et lui il a marqué que c'était Bluetooth c'est pas Bluetooth voilà donc euh, très très euh, voilà puis c'est un vieux comme moi <rire> Non, encore plus vieux lui <rire> bon euh, voilà c'est cool ce bon moment du rendez-vous mais écoutez je suis content que ça vous fasse plaisir et euh, ben voilà moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain alors vendredi pour le JT du Geek peut-être le dernier JT du Geek <rire> Ah, on fait une fête, hein Non, mais je saurais, on saura que lundi, c'est là. Peut-être le lundi euh, Et puis après, sinon, on se retrouve mercredi prochain, bien évidemment. Et peut-être un dimanche, on arrive à atteindre les 100 followers. Mais on y va doucement, mais on est en mode un peu confidentiel entre nous. Et ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne vous donne rendez-vous vendredi. Et sinon, bah mercredi prochain.